Est-ce que vous avez déjà entendu parler de perception d'issymétrie Alors sinon, je vais vous expliquer euh, ce que c'est et comment elle peut vous rendre plus heureux sans rien faire d'autre, sans faire d'autres actions dans la journée. Donc, salutations, ici David pour un nouveau Quick Tip. Et euh, la perception des eh bien, c'est le fait de voir les choses euh, de façon inverse de ce qu'elles ne sont. Donc, par exemple, euh, si vous vous tapez, si vous vous cognez le pied euh, contre cet arbre, voilà, je, si je me cogne contre cet arbre sans faire exprès, je vais commencer à râler, je vais dire euh, « mince, je me suis cogné à cet arbre, je me suis fait mal », etc. Par contre, euh, je, je ne vais pas euh, sauter de joie à chaque fois que je ne me cogne pas contre un arbre. Parce que c'est une situation qu'on considère comme normale, comme acquise. Donc du coup, à chaque fois que je marche sans me cogner, ben, je ne vais rien faire, je ne vais rien faire du tout. et Je ne vais pas sauter de joie. Ben, « Super, aujourd'hui, je ne me suis pas cogné dans un arbre. » La perception des c'est ça. C'est tout simplement de râler à chaque fois qu'on a euh, un problème, mais d'ignorer toutes ces fois où on n'a pas eu ce problème. Par exemple, pour une voiture, quand votre voiture tombe en panne, on va râler parce qu'elle est en panne, mais on ne râle, on n'est jamais en train de sauter de joie pour toutes les fois où elle nous a rendu service. Toutes les fois, où on a pu aller au travail, toutes les fois, où on a pu aller en vacances, toutes les fois, où on a pu sortir, etc. La perception dissymétrique, donc c'est ça, c'est quand vous avez un problème, d'éviter de vous focaliser sur ce problème, mais à ce moment, au moment où le problème apparaît, de vous focaliser sur toutes les fois où vous n'avez pas eu le problème, et donc d'éviter de vous rendre malheureux ou énervé pour des problèmes, euh, vraiment minimes euh, qui n'ont pas lieu, qui, qui lieu d'être parce que euh, il y a tant de choses de l'autre côté qui ont été bénéfiques. Donc voilà pour la perception dissymétrique, donc commencez aujourd'hui à vous concentrer sur ça, dites-vous aujourd'hui, ben voilà pourquoi vous avez eu de la chance aujourd'hui, vous n'êtes pas cogné, vous avez... Euh, vous pouvez marcher, vous pouvez boire de l'eau, vous, euh, vous pouvez faire plein de choses, voilà, donc euh, c'est ça la perception symétrique, c'est euh, d'être heureux pour ce que vous avez, ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Et le jour où un problème arrive, bah, tout simplement au lieu d'être malheureux, d'être heureux pour tout ce que vous avez pu faire avant. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, à très vite pour un nouveau Quick Tip. c'était Vévy, à très vite.